Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait vidéo, mais là en ce moment, euh, euh, je, me, euh, je me bats depuis un moment. Déjà, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je me bats depuis un moment avec, euh, enfin, pour, euh, pour les enfants, euh, pour le non-port du masque. et euh, donc moi, Les enfants, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que j'ai moi-même un enfant de me ans pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Et donc, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, euh, j'étais en train d'écouter une vidéo, je ne sais plus quoi. Et j'ai senti qu'il fallait que je sorte les cartes. Ben, euh, ouais, j'ai sorti les cartes. Donc, euh, au départ, je, je sortais juste comme ça, pour le, pour le plaisir, quoi, pour le plaisir. Et euh, Finalement, je me suis dit, je vais quand même leur montrer parce que euh, c'est des cartes euh, bah, au sujet des enfants, forcément. Et euh, elles, sont, euh, elles sont plutôt positives. Voilà. Donc, Je vous baisse la caméra et euh, je vous montre. Alors, je vous explique. Là, vous les voyez à l'envers, forcément. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Je vous les montre. La première qui est sortie, c'est la loi. Donc, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la loi pour les enfants. La deuxième qui est sortie, c'est la réunion. Et la troisième, c'est les enfants. Donc, il n'y a aucun doute. Enfin, pour moi en tout cas, parce que je le ressens au, au, au, au plus profond de moi. Il n'y a aucun doute que... Euh, il y a la loi, il y a des réunions qui se font, il y a des choses qui se font, euh, comment dirais-je, en sous-marin, euh, des, des, des, des réunions, des accords, des choses qui se font, euh, qui vont atterrir, qui vont atterrir en justice. Il y a la loi qui est sortie en premier, mais elle a vraiment sorti. Elle, elle, elle a quitté le... J'étais en train de battre les cartes, elle a sauté, mais c'est la première qui a sauté, quoi. Voilà. Et après, la deuxième, c'était celle-là. Donc, vous euh, voyez Et la troisième, bah, ça concerne bien les enfants. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire qui concerne les enfants. Et euh, c'est très, très... Euh, assez bah, positif pour le coup, parce que de toute façon, pour les enfants, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils vivent en ce moment. Hein. Euh, c'est euh, parce qu'en dehors... Euh, en dehors de ce qui touche leur santé euh, physique, ça touche aussi leur santé psychologique et morale. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas pire hein, que de, de donner en fait aux enfants l'impression qu'ils peuvent devenir des assassins tout ça parce qu'ils portent un masque. Je pense qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour un enfant que de se sentir meurtrier alors qu'ils sont super sensibles, qu'ils ont, qu'ils veulent que l'amour, le bonheur, enfin bon. Voilà. Euh, je, je, voilà, mais la loi, la loi, elle est mondiale, pour les enfants, c'est mondial, hein? elle est, euh, la justice, la loi, elle est mondiale, hein? euh, là c'est des gens du, du monde entier, hein, qui, euh, alors ça peut se jouer au niveau des communes, des, des villes, des villages, hein, mais ça peut se jouer aussi euh, au niveau euh, du, du monde, puisque là, la loi... Elle est au niveau du monde. Donc, euh, c'est des réunions qui se font mondialement. Et c'est pour les enfants du monde entier, forcément. Pour tous les enfants. Voilà. Il y a quelque chose qui est en cours pour les enfants. Voilà. Après, euh, j'ai pris, pris, pris les tarots des archanges. Et la première qui a, qu a sauté, c'est celle-ci. Alors, je vous la lis. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, alors c'est le moment. Alors si vous, a, si vous avez une... Comment dirais-je Un cheval de bataille comme moi, donc moi c'est les enfants. Mais si vous avez un cheval de bataille, c'est le moment de vous lancer hein, et de faire ce qu'il faut pour faire avancer le chemin schmilblick. Parce que si nous on ne fait rien... Ben, on va se retrouver comme des moutons dans un, dans un, comment dirais-je, dans un encerclement, on va se retrouver dans un, ah j'arrive pas à trouver le mot, dans un enclos, voilà merci, dans un enclos. Et euh, c'est à nous de bouger, c'est à nous de faire quelque chose, hein, parce que si on compte sur le gouvernement, c'est un petit peu abracadabrantesque, comme dirait quelqu'un que je connais et que je n'aime pas spécialement, mais qui n'est plus là, donc du coup, ça pose pas de problème. Mais euh, voilà, tout ça pour vous dire que c'est euh, vraiment à nous de faire quelque chose, c'est à nous de dire stop, hein, c'est à nous de dire non, je refuse, c'est à nous de dire, euh, voilà, euh, vos, vos bêtises, il y en a marre, euh, maintenant, on y va, hein. Et la deuxième, hein, qui a sauté, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle dit, « Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Voilà. bah ben écoutez, hein, je crois que c'est clair. Hein? Donc moi, je vous dis, moi, mon cheval de bataille, c'est les enfants, mais pour tous, tous, il y, y en a qui se battent pour les personnes âgées, il y en a qui se battent pour les retraites, il y en a qui se battent... Euh, et ben, en fait, il y a... Pour, pour la liberté tout simplement, voilà, au final. Hein, alors euh, moi je me bats pour ma liberté, oui, parce que bon, euh, j'ai un chemin, qui, je suis un, un chemin, donc euh, je me bats pour ma liberté, mais euh, je me bats aussi pour les enfants. Alors si chacun se bat déjà pour sa liberté à elle personnelle, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose et euh, c'est ce qu'il faut, retrouver sa liberté. Mais une, une liberté sans condition, vraiment une liberté libre. Ben ouais, je ne peux pas dire autrement, une liberté libre, c'est-à-dire sans, sans masque, sans vaccin, sans rien du tout. Laissez-nous le droit de respirer, laissez-nous le droit de faire, laissez-nous le droit d'agir à notre guise et foutez-nous la paix. Ceux qui veulent se faire vacciner, se font vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, se font pas vacciner. Ceux qui veulent porter le masque, ils portent le masque. Ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Il n'y a pas de jugement à avoir. Seulement, on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit. Si on n'a pas envie de se faire vacciner, on ne se fait pas vacciner. Point barre. C'est tout. Voilà. Si on n'a pas envie de porter le masque, on ne porte pas le masque. C'est notre droit. Et puis après, si on tombe malade, c'est quoi le problème On s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est euh, comme disait mon mari hier... Euh, et ben, euh, si on tombe malade, si nous a quelque chose, c'est notre, notre karma et, et puis c'est tout. Et euh, c'est parce que notre heure est arrivée. Je veux dire, il n'y a, a pas de quoi fouetter un chien. On a toujours vécu comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, notre liberté est primordiale et surtout celle de nos enfants parce que si on joue sur leur côté psychologique et mental, euh, ça va être une hérésie. Dans quelques années, ça va être une hérésie, ça va être une hécatombe. Donc... Euh, à chacun de prendre son cheval de bataille et de se lancer à l'assaut de, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. C'est le moment, le moment est là, les énergies sont là. Les... Voilà, ceux qui croient à vos anges, il y a Ange Gabriel qui vous donne pour le coup deux messages hein, très très positifs et qui vous poussent en avant. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Hein. Euh, après, ça sera trop tard parce qu'avec tout ce qu'ils veulent nous imposer en ce moment, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Voilà les amis. J'espère que, je, que cette vidéo vous a plu. Euh, voilà, j'essaierai de faire un live euh, bientôt. Euh, en tout cas, voilà, c'était le petit message du jour. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, en synchronicité parce que en ce moment, je, je me bats, je vous expliquerai ça plus en détail. Euh, sur le live. En ce moment, je me bats. Et euh, franchement, euh, bah, voilà. La réponse est là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée de mercredi. Euh, on est le 24. Il est 9h30. Euh, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous. Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Je sais que c'est très difficile en ce moment. J'en je, je le vis au quotidien, donc euh, c'est très difficile, mais euh, restons euh, confiants et battons-nous, euh, battons-nous, euh, battons mais attention, pas avec des armes, enfin pas, pas pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner par la suite, j'ai pas cherché, je sais pas, j'ai pas cherché, euh, battons-nous, mais euh, pacifiquement, pour en tout cas pour l'instant, battons-nous pacifiquement et euh, restons centrés et... Euh, ça va aller. Les énergies sont avec nous. Euh, L'univers est avec nous. Ça va aller. À très bientôt les amis. Gardez confiance. Gardez la foi. Je vous aime. Bye.